Faire connaissance, échanger, déposer un CV, le tout dans un lieu convivial. C'est le concept développé par l'équipe du pays de Morlaix. Jeudi 9 juin, une centaine de demandeurs d'emploi sont venus à la rencontre d'une dizaine d'entreprises à l'occasion d'un deuxième café dans de l'emploi organisé au bar Le Brazza à division. Trois employeurs et un ancien salarié de GAD témoignent. Je recherche quatre conducteurs, même des débutants, on accepte. On a donc d'énormes problèmes de recrutement, donc c'est un moyen comme un autre de rencontrer des gens et de discuter sur le métier, de les faire venir chez nous. Ça facilite l'échange, l'accès aussi. Les gens osent peut-être plus venir dans un endroit comme celui-ci, l'échange est plus facile. Donc Je suis à la recherche d'une personne en service en salle et euh, bon, la saison approche à grands pas... Euh... Il faut que je trouve quelqu'un. Et c'est pas évident en restauration. Donc, euh, euh, Paul Emploi m'a proposé ce, ce concept pour la première fois ici dans le pays de, de Landy. Et je me suis dit pourquoi pas. C'est une occasion de rencontrer du, du monde, dans, autre que dans le contexte du travail aussi. On recherche tout le temps des, du personnel qu'on a du mal à trouver. Et... C'est pour ça que je suis là. Nous recherchons des, des désosseurs, donc c'est des, des opérateurs de transformation, ça s'appelle, dans les, dans les usines d'abattage. On a du mal à retrouver parce que c'est quand même des métiers assez techniques. Il faut un petit peu... Enfin, il faut savoir faire, quoi. Il faut un peu d'expérience. On ne recherche pas forcément des gens diplômés, mais il faut qu'ils qu aient eu une première expérience ou alors on propose de les former. On peut prendre une quinzaine de personnes, là, si on trouve des gens formés. Je suis là... Parce que je recherche un emploi depuis deux ans maintenant. Je travaillais chez GAD avant. J'étais employé dans, dans le nettoyage. nettoyage industriel. Et puis là, GAD a fermé. J'ai travaillé un an encore pour eux, mais dans une boîte année à, à côté. Quoi. Et après, ça a fermé aussi, donc bah, il fallait se se recycler, enfin, pas se recycler, mais trouver autre chose, quoi. Et donc, là, ce matin, vous avez fait le tour de différentes entreprises Non, je n'ai pas eu le temps encore, mais je, ça ne se retarder. Là, je vais aller voir le Télégramme, je vais aller voir un peu partout. Je, je verrai ce qu'ils ont peut-être à me proposer ou à faire, euh, faire connaissance. Quoi. On peut rencontrer plusieurs employeurs en même temps. On peut voir ce qu'ils demandent, ce qui, quelles sont leurs attentes, et puis essayer de proposer ces services.